Je vous parle de la machine à café à levier La Pavoni. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La machine à café à levier La Pavoni. Alors, rapide, petit résumé, euh, marque milanaise. Ok, toujours fabriquée dans les ateliers italiens du côté évidemment de Milan. Pourquoi est-ce que maintenant nous la commercialisons Pour une raison bien simple, c'est que Smeg, Grande marque électroménager en 2019 a racheté la Pavoni. Voilà, tout simplement. C'est une machine sur laquelle je suis littéralement amoureux depuis des années. Tous les amoureux de café expresso. On toujours, je pense, rêvé de posséder une La Pavoni. C'est une machine assez sensationnelle qui fait de l'excellent café, mais j'avais envie. Et ça va un peu changer d'un peu le YouTube game actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de vidéos évidemment qui parlent de La Pavoni, avec beaucoup d'explications, beaucoup d'accessoires de, un peu particuliers. Je vais vraiment vous faire un café avec les accessoires qu'on reçoit vraiment. Oui, parce qu'en fait, on reçoit pas un temper professionnel quand on commande la machine. On reçoit un truc en plastique comme ça, ce qui est un petit peu décevant. On va pas se le cacher, ok Mais donc, il faut quand même s'équiper un peu. On sait quand même le fait, mais il faut un peu s'équiper. Et je vais vous donner un peu les avantages, les inconvénients de ce genre de machine. On va un peu parler du moulin. Donc, on va tout de suite se lancer dans le sujet de Piccola la, la Pavoni. Andiamo alors première chose, cette machine-ci comme elle est là, elle date plus ou moins des années 80-90. Ça n'a jamais vraiment changé, c'est d'une très grande simplicité, je vous explique. Vous avez tout d'abord évidemment le porte-filtre, ok, vous avez le levier ici au-dessus. Donc c'est vous qui faites l'arrivée d'eau et c'est vous qui faites la pression avec votre bras. C'est ça un peu la magie de cette machine. Allez, petit disclaimer rapide tout de même, c'est une machine qui est extrêmement chaude, ok. On ne doit toucher que les pièces en plastique noir, c'est tout à fait réel. Ici, c'est chaud, normal. ok. Là et là, la chaudière ici, donc en fait la chaudière ici, et la chaudière complètement ici derrière, là c'est vraiment très très chaud. Mais genre, c'est 100 degrés, quoi. Hein. Donc, méfiez-vous, on ne touche que les pièces en plastique noir. Ça, c'est une première chose. On est pour, sur un réservoir de 0,8 litres, petit réservoir, 950 watts. C'est une machine, c'est important, à expresso. C'est une machine à expresso. C'est-à-dire que si vous me dites, moi je veux que des cafés ce c'est pas la machine. Ce n'est pas l'idée. Expresso, ristretto évidemment et cappuccino cappuccino, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je conseille d'utiliser un petit thermomètre parce que quand même l'arrivée de vapeur est extrêmement rapide et c'est pas comme sur toutes les machines. On doit être quand même bien préparé pour faire son cappuccino pour ceci. Mais on va surtout parler de comment, de la façon dont on se sert de cette machine. C'est simple, mais avec les petits concepts que je vais vous donner, vous allez vous amuser. Ça c'est, on va dire l'entrée de gamme. C'est pas la plus chère qu'on a en magasin nous, parce que voilà, on voulait pas vous montrer forcément le modèle à 1300 euros, mais on les a tous et vous verrez avec l'aigle au dessus, les manomètres, c'est super. Maintenant, on, on va vous montrer l'utilisation de la machine qui n'a pas de manomètre qui n'a pas de température pour voir si on peut vraiment y arriver première chose à faire j'ai pas la meilleure position malheureusement mais je vais quand même vous montrer je vais vous donner un terme pour que vous compreniez bien c'est une machine de gaucher alors ce n'est pas considéré comme une machine de gaucher mais le porte-filtre ici est dans l'autre sens normalement on a envie de faire ça donc de prendre la machine et de faire ça et eh bien non en fait moi je l'utilise comme, je suis droitier, hein, mais j'utilise comme une machine de gaucher. Main gauche ici et on la rentre, hops du côté gauche, c'est ça qui est très très important en fait avec cette machine-ci. C'est un peu bizarre, mais c'est leur petite marque de fabrique. Est-ce qu'ils l'ont fait pour gagner du temps dans les bars Parce que c'était quand même une machine qui était euh, également dans les, dans les trains, etc. Donc c'était vraiment des machines qui étaient professionnelles. Et donc vous n'aviez pas besoin non plus beaucoup d'électricité pour, ce, pour, pour ceci. Donc, c'est une machine de gaucher. Est-ce que pour ça, le barista de la main droite, ça va faire autre chose Mais en tout cas, c'est du gaucher. Donc, les choses à savoir très importantes. J'utilise ici, pour avoir un expresso, le porte-filtre, et je vous le conseille d'ailleurs, simple paroi et le double, le profond. Autre chose très importante, munissez-vous d'un moulin de qualité, mouture très fine. Un moulin basique ne fonctionnera pas, on est sur des machines relativement haut de gamme, il faut un moulin de qualité. Vous allez voir la mouture et on part tout de suite pour moutre. Voilà, alors on en met un peu, mais bon voilà, c'est la vie des machines à café manuels ici, on va essayer ça après. Vous voyez, donc on a cette mouture relativement fine ici, vous voyez, ok. Donc il y a deux côtés, un plus serré, un moins serré, donc d'abord on va temper comme ceci, tranquillement, comme ça on va l'égaliser, ok. Je l'ai volontairement fait avec cet accessoire-ci. Ok parce que vous voyez dans toutes les vidéos ils ont toujours des tempers et tout qui coûtent une fortune. Moi oui on en a mais je voulais vraiment vous montrer ce qu'on recevait avec la machine. On le met dedans, on fait une belle pression. Voilà. Hop, On nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Voyez ce qu'on a. Et on va démarrer l'express. Autre chose très importante, je vais rincer la machine. Alors je tiens d'abord ma main ici, vous allez comprendre pourquoi. Je le mets ici. Pourquoi je ne le mets pas dans le bac Parce que le bac est tout petit en fait. Voilà, et je n'ai pas envie... Et puis attention, le bac n'est pas très, pas très bien fixé, donc on le met, on relève la machine dedans légèrement. Et là, on rince. Voilà, l'eau arrive dans la chambre, elle s'écoule directement. On rince la machine. Je vais juste prendre la bonne position pour la mettre dedans. Vous allez voir ça. Voilà, on est dedans. On y va. Voilà, on place sa tasse en dessous. On relève. Alors, c'est très important de relever lentement, tranquillement en fait. On relève lentement, on va attendre que les premières coups arrivent, voilà, et puis on va commencer à abaisser et c'est votre main qui crée la pression. Alors normalement vous voyez il faut être en face de la machine pour le faire proprement mais pour la vidéo je vous le fais comme ceci. Voilà, il faut essayer d'avoir le même geste en permanence. Et on arrive au bout. C'est une machine non plus qui n'est pas prévue pour vous attendre au niveau de la chauffe pendant des heures. C'est pas le but, on l'allume, on attend. La chauffe n'est pas la plus rapide. Regardez ceci. On sent tout l'arôme du café, ok, qu'il soit acidulé, etc. On a tout l'arôme du café complètement, complètement dedans. Et donc vous avez une très très belle créma qui tient très très bien dessus. Donc ça fonctionne relativement bien pour le cappuccino. C'est parfait. C'est absolument parfait. N'oubliez pas de chauffer vos tasses, évidemment, dedans. Mais en fait, c'est un café où on prend son temps. C'est une machine pour les vrais amateurs de café, pour les vrais amateurs d'expresso, de petits cafés, pour ressentir le goût et prendre le temps de faire un café. Si vous dites, voilà, j'ai 10 personnes, je vais faire 10 expressos à la Pavoni. Voilà. Petit encore, petit, petite astuce que j'ai connue. Quand la machine vient de faire un café, n'ouvrez pas tout de suite le porte-filtre, elle est encore un petit peu sous pression, laissez deux minutes que la pression s'en aille et puis à ce moment-là, vous pourrez seulement ouvrir la machine à café. Et bien évidemment, c'est comme les anciennes centrales vapeur, on n'ouvre pas le, le réservoir à eau. La chaudière ici, donc c'est pour ça que je précise bien que ce n'est pas pour les enfants, la chaudière ici est sous pression, c'est les anciens bouchons de pression, Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc c'est juste de la vapeur, hein ok Je mets ça, c'est parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau dedans. Et euh, maintenant, je vais vous montrer, regardez. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que j'évite d'avoir un peu de l'eau partout. Je mets des fois un peu ceci. Et en fait, elle va libérer sa pression. Et je vais vous montrer comme ça à l'intérieur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est ou oui, café, petit café, elle peut faire. Après, il faut évidemment remettre de l'eau dedans. En libérant la pression à ce moment-là, on sait réouvrir le, le, le réservoir. N'essayez pas de le faire vous-même ou quand elle est en fait sous pression. Donc on libère tout cela. C'est pour ça que j'ai volontairement voulu faire vraiment une vidéo. Euh, explicite, euh, et oui c'est une machine sensationnelle, je m'en sers effectivement tous les jours au magasin parce que moi j'adore boire des expressos mais c'est pour être bien clair sur le produit réellement que c'est, et ne pas vous dire oui c'est pour ça, ça sert à faire tout ça, j'adore les cafés longs, je vais acheter une, une lapavonne, non non non, non, non ça, ça, ça, ça ne sert pas à ça à la base. Quand la vapeur est sortie, voyez, ça se dévisse déjà beaucoup plus facilement, et donc vous avez, je vais en faire un petit zoom dessus, on a vraiment les, les, les bouchons, comme on avait avant dans les chaudières. Hein. Donc il y a un joint, donc ça ne sert à rien non plus de, de serrer. Quand il est arrivé au bout, vous faites un, un petit, euh, un, quelques petits millimètres de tour et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Même à détartrer, franchement, c'est un produit très simple. On a la chaudière et l'arrivée de café. Donc la chaudière qui monte en pression et qui monte en température. L'eau passe dans la chambre ici et c'est tout. C'est des machines super simples d'utilisation. Hein. Il n'y a rien de, de très compliqué à faire. Et vous avez donc le réservoir d'eau qui se trouve ici. Tout simplement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Pavone Euro Piccola. Il y a plein d'autres machines. Merci aussi à ce mec. Mais d'abord d'avoir acheté la marque comme ça. Moi, je peux, je suis aussi plus rassuré. Avec SMEG, d'avoir en fait aussi un groupe, vous savez, au niveau du suivi, des pièces, etc., des... en cas de problème, ben, on a SMEG derrière. Sinon, la Pavoni, c'est, c'est un nom sur Internet. Faut contacter l'Italie et tout. Au moins, on a vraiment quelque chose de, de, de, de sérieux. On a même des machines semi-professionnelles, en fait, dans, dans la Pavoni. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous a aidé. J'ai vraiment, comme je le disais, voulu faire une vidéo, euh, brute et que vous sachiez exactement ce que vous avez. Pas d'accessoires externes. Vraiment ce que vous recevez dans la machine. Vous abonnez, vous mettez la cloche, vous laissez des commentaires nos autres réseaux sociaux. vous les il y a évidemment Instagram. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao